de faire du mieux que tu peux, peu importe ce que tu fais, que tu fasses de la merde ou que tu fasses euh, des choses merveilleuses, son regard ne, ne compte pas. Je te dis ça parce que tu recherches un regard ou plutôt tu, tu as l'habitude d'avoir un, un regard inquisiteur, un regard qui te juge positivement ou négativement cette situation qui résonne abandon chez toi te reconnecte à ta solitude te reconnecte au, à la notion de je suis seul avec moi-même à la notion de je suis mon propre pilier je suis l'adulte le, le manque de communication il est là parce que tu joues la petite fille il est là parce que tu vibres derrière « Je suis sa petite-fille de manière éternelle. Et je ne peux agir qu'en petite-fille. » Parce que oui, effectivement, tu seras toujours sa fille. Ça, on est d'accord. Par contre, dans ton attitude, tu peux très bien jouer l'adulte. Et lui parler d'adulte à adulte. Parce que maintenant, tu es une adulte. Ça me parle derrière de ta capacité, à, dans le cadre de relations sociales, amicale, familiale, amoureuse, à faire permuter les facettes de toi. À chaque personne, devant chaque personne, tu vas avoir une facette différente. Et devant, lorsque tu es en communication avec ta mère, ça résonne que tu ne veux pas faire bouger la votre relation. Tu veux à tout prix qu'elle reste comme elle était, éternelle. Pourquoi Parce que ça, alors ça me renvoie à de l'amour. C'est ta manière de conserver son amour. Tu chéris une relation, un mode relationnel qui, sont, qui est le vestige d de, de son amour, de comment elle t'a élevé, comment elle a pris son d'elle. Et c'est ça qui te, qui te met en porte-à-faux. C'est parce que tu refuses, toi, toi de pour faire simple, au, tu refuses de, de jouer l'archétype de l'adolescente ou de l'adulte. Tu restes tout le temps en mode enfant, c'est ce que tu vibres derrière. T'as peur, ouais, <rire> c'est ça. T'as as peur de casser la baraque. T'as peur qu'elle soit une petite chose fragile. Et derrière, ça... ce système-là, ce mode de fonctionnement-là, ça me renvoie que tu penses avoir le pouvoir sur elle. C'est une manière de c'est une sorte de compétition inconsciente qu'il y a entre vous deux sur à propos de qui aura le pouvoir, qui a vraiment le pouvoir. C'est pour ça que tu as du mal à faire changer les choses, parce que tu as peur de perdre le bâton de pouvoir. Il y a aussi une peur de t'ouvrir, euh, parce que c'est comme si tu avais tiré à bout portant il y a quelques années et que tu n'avais toujours pas retiré la balle qui vient à l'intérieur de toi et que la plaie avait cicatrisé, et qu'en réouvrant la plaie, la plaie, donc en t'ouvrant réellement, bah la plaie va de nouveau s'activer, ça va de nouveau te faire mal. Donc en gros, si je te le dis autrement, on est sur tous les non-dits que tu as, par rapport à elle. Est-ce que tu acceptes, en tant qu'adulte, d'assumer l'enfant qui pleure en toi D'assumer l'adolescente qui a peut-être été bridée, ou l'adolescente qui s'est trop rebellé et qui regrette Est-ce que tu leur laisses une place dans le jeu des relations concrètes dans la vie quotidienne Ou est-ce que tu te figes sur une attitude, un archétype, un mode relationnel Voilà ce que ça vient de dire sur toi. Pour le groupe, ça m'envoie sur l'interdépendance, mais cette fois, ça va être différent de tout à l'heure. On veut à tout prix être, être proche de nos de notre famille, de nos amis de notre, de notre cercle social de manière générale alors que l'on a une puissance en nous ce, ce besoin d'être proche des gens est mal posé parce qu'on le parce qu'on se crée le scénario qu'on a que besoin des gens et parce qu'on se ment à soi-même sur un point en créant ce choix en allant dans ce choix c'est on refuse de voir notre propre capacité à se reconnaître pleinement, à se valider dans nos choix, et surtout, surtout, surtout, à accepter de foutre la merde dans la vie des autres, accepter de changer les rôles, accepter de changer notre mode, notre mode relationnel, Qu que notre relation avec une personne peut du jour au lendemain changer totalement, parce que c'est comme ça, parce que tout change. C'est la thématique de l'impermanence, en fait. Et le fait de pouvoir changer d'attitude vis-à-vis d'une personne, donc de mode relationnel, où on passe de qui sera le plus fort à on travaille en co-création pour vous grossir le trait, ça résonne puissance. Donc, acceptons d'être le moteur de changement par rapport à nos aînés par rapport à nos pères, à nos mères, à nos grands-pères, à nos grands-mères, à nos grands-frères, à nos grandes-sœurs.